Moi j'ai euh, vu mes, ma grand-mère faire du fromage, ma mère faire du fromage. Je suis revenue ici faire du fromage. C'est vrai que nous, quand on a repris euh, la ferme des parents en 1994, euh, déjà maman elle voulait pas, elle a dit non, non, non, vous prenez pas, c'est bien trop dur. Enfin, elle voulait pas du tout, elle avait terminé sa carrière, elle était fatiguée et tout. Enfin. Et puis... Ah, oh, moi j'avais, enfin voilà, il y avait un patrimoine qui était là, euh, depuis mes grands-parents. Moi non, j'avais pas envie de laisser ça comme ça, c'était presque plus du sentiment ouais. au départ que. Et puis bah, j'ai commencé hein, à. aider à transformer, enfin elle m'avait montré vite fait. Puis voilà, de fil en aiguille, euh, ça me plaisait bien. Et puis. Euh... C'est là que, que j'ai repris avec mes deux frères, donc Jean-Michel, il, il était toujours plus attiré par le, le troupeau. Donc lui, il s'est toujours occupé des bêtes et puis moi, c'est qu'il a la partie transpo et puis ben, réussir à trouver des débouchés pour vendre les produits. C'était quand même un peu quand on y repense. Ouais, on a c'est un peu l'aventure. Sur le secteur de la Bresse, on avait été les seuls à reprendre la ferme des parents. Du temps de mes grands-parents, il y avait une centaine de fermes sur la Bresse qui étaient exploitées. Tout le monde faisait du fromage pour eux déjà. Et puis après, plus ou moins, les voisins qui venaient en acheter ou des choses comme ça. Quoi. Euh, bouge Jojo. Et bah Valo Il va ma vache. Et voilà Bon, il y a de la tête après là-haut. Comment il y a la clôture électrique, nos vaches, comme la ferme là-en-dessous, comme celle qui est un peu plus haut, comme celle qui est un peu plus bas. Euh, les vaches, elles n'avaient pas de limite, si on veut. Il n'y avait pas de clôture électrique, donc euh, ils allaient un peu là où ils, ils avaient envie d'aller. Et ma grand-mère, elle disait toujours ben, les vaches, quand elles vont vers les gothers, c'est ce qui... tout le coin ici, euh, le fromage. Alors, forcément, elle... c'était de l'observation, quoi. Elle disait toujours les fromages faisaient mieux, quand disait. Et quand elles, vont... quand elles étaient droit au-dessus de la ferme, de l'autre côté, là-bas, elle disait que ça rendait moins bien, qu'ils étaient moins bons, que. Et la forêt, eh ben, vous voyez, hein, les troncs au-dessus là, il y en a même qui sont encore là, j'ai pas pu descendre à l'époque, j'avais pas le mulet. Donc ils sont là, voilà voilà où elle était, hein, la forêt, elle descendait là, elle allait là-bas, les roches on les voyait plus. Et tout ça, c'est moi qui m'y emploie depuis, euh, ça fait une quinzaine d'années quoi. J'y allais un peu à temps perdu comme ça, quand je pouvais. Euh, c'était pas facile parce que à l'époque, c'était moi qui avais toute la charge du troupeau, euh, bon pas les fromages mais euh, le troupeau, je suivais ça du début jusqu'à la fin, les surfaces c'était moi qui les entretenais. Mais j'arrivais toujours à me dégager un peu de temps pour faire un peu de ménage dans, les... dans ces surfaces-là, qu'on avait quand même au fil, au bout d'un certain moment, on a quand même réussi à les récupérer. Quoi. Mais bon, elles étaient, euh... ouais, elles étaient dans un état. Euh... C'était plus, euh... plus de l'arbre que de l'herbe. Hein Ouais Ça peur qu'il y a des trucs qui roulent Ah ouais. Euh, ouais, un peu, ouais Y arriver. Bien là. Bien. Bon voilà, je voulais, je veux aussi laisser le site quasiment dans le même état que je l'ai trouvé. Il y, a, il, va, il y aura bientôt 60 ans, quoi. Je veux le remettre à peu près dans le même état. Et là, oui, je peux dire que là, j'aurais au cargré, quoi. J'aurais fait ce que je devais faire. Et puis on laisse, en même temps, on laisse aussi un outil. On laisse, on laisse quelque chose qui, va, qui, qui, qui peut prospérer, qui peut, qui peut continuer, quoi. Et voilà, là, on favorise l'implantation et la, la vie d'un couple. Et on favorise la vie d'une vallée. On, on, on relance une race, on maintient une fabrication de fromage. Il y a tout le côté culturel qui, qui va rester, quoi. Moi je suis, je suis né à Gérard-Armé mais j'ai grandi à la Bresse, à, euh, juste à côté de l'auberge qui est en bas, là. Voilà, j'ai appris le métier ça, chez, chez mon autre voisin qui a aussi des Vosgiennes, qui malheureusement aujourd'hui n'est plus, plus de ce monde, mais c'est lui qui, qui m'a pris avec mon petit frère sous son aile quand on était petit. Puis après, il y a arrivé Jean-Michel et puis les affinités se sont créées avec. Donc, euh, moi, je ne me voyais pas aller ailleurs que là, quoi. Donc, la Vosgienne, elle est arrivée sur l'exploitation par, euh, par conviction de Jean-Michel. À, à l'époque, elle était en plan de sauvegarde, plan de relance, donc euh, il a voulu se sentir euh, euh, impliqué dans cette démarche-là de réimplanter la Vosgienne sur le massif. Voilà, cette année 2018, ça a été une année assez compliquée pour les troupeaux, euh, en général, au niveau national. Euh, Personnellement, je trouve que la Vosgène, elle nous a permis de passer le cap. Euh, certes, elle n'a pas des grandes productions euh, tout au long de l'année, mais on, une année de sécheresse comme cette année, on ne peut pas dire qu'elle est non plus extrêmement chutée, ce qui pourrait des fois se voir sur les races un peu plus fragiles. On a quand même des animaux euh, qui nous permettent à la fois d'avoir un, un produit de qualité par, sa, par ses aptitudes fromagères et après, elle va vraiment avoir un impact sur le, sur le territoire au niveau de l'entretien des paysages. Comme là, tu viens avoir tes genisses et puis tu t'assois et puis tu t'arrêtes cinq minutes, quoi. Et des fois, on voit des petits murs de cailloux, les murs de beureux, comme on appelle ça chez nous, et on se dit, tiens, la petite parcelle là hein, à mon avis, elle était avec la ferme là, et puis ils devaient y mettre des patates ou... Ah, tiens, tu... bon, ils étaient bien courageux, ils montaient le fumier là-haut sûrement hein, sur leur dos. Ouais. On a le parlé des anciens, on a toujours des grands-parents qui parlaient, qui disaient comment ça se passait, mais... C'est vrai que quand on arrive à prendre du recul comme ça sur un, sur un panorama, on... on a toujours tendance à vouloir un peu analyser. Il y a du bien, il y a du moins bien. On, on, on devine des fois des parcelles qui, à ce ci sont plus exploitées et qui se sont gentiment refermées par un, un enfrichement. Mais... Parce qu'avant, ils faisaient tout à la main, hein. ils étaient courageux. Ils... Il se Donnait le mal, puis c'était l'agriculture vivrière quoi. Il hein. fallait le faire pour vivre quoi. S'il faisait pas ça, ils pouvait pas vivre. Aujourd'hui, c'est on peut dire que on est en plein à... au cœur du sujet. C'était à prendre carbone zéro, hein, tout ce qu'ils ont fait là. Et nous, on a quand même récupéré ce milieu là qui est aussi euh, largement exploité par le tourisme. Heureusement qu'ils nous ont laissé tout ça parce que c'est quand même quelque chose qui a du cachet, c'est quelque chose qui est, qui est vivant. Nous, le fond de il vit quand même un peu grâce à nous. On est la dernière ferme du secteur. C'est voilà, une civilisation qui nous a précédés, on ne l'a jamais vraiment compris. On l'a souvent raillé, on l'a souvent dévalorisé. On les prenait un peu pour des retardateurs de progrès même. C'était pas du tout ça, quoi. Ils, vraiment, ils avaient une connaissance très fine du milieu. Ils savaient, euh, ils savaient comment travailler. Euh, et... Moi, je, je voulais pas que tout ça, ça... Je voulais pas que tout ça, ça, ça disparaisse, quoi. Ici, c'est presque du tourisme doux, quoi. Il y a rien d'agressif pour la nature, c'est... C'est se faire plaisir aux yeux, c'est faire plaisir au palais, c'est toutes ces choses-là hein. qu'il y a derrière tout ça, là.